Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'iPhone et on va parler de son. Alors, une norme européenne fait que les constructeurs de smartphones sont dans l'obligation de verrouiller le nombre de décibels à, il me semble, 100 décibels par rapport à leurs appareils. On va pouvoir, par le biais d'un réglage, de passer au-dessus. Mais je tiens à vous dire et je tiens à préciser que cette vidéo a pour but de vous montrer comment augmenter le volume de votre iPhone ou iPad ou iPod pour une meilleure écoute lorsque vous avez de très bons casques, de très bons haut-parleurs. Une écoute prolongée avec un casque dans les oreilles, une écoute prolongée trop forte avec un casque dans vos oreilles peut nuire à votre santé, donc faites attention, n'écoutez pas trop longtemps la musique trop fort dans vos oreilles, écoutez-la avec un bon son et non pas tout le temps à fond. Voilà donc, on va tout de suite aller dans l'iPhone, on va voir ensemble comment améliorer son son avec l'iPhone, sans gel c'est parti donc pour la démo, merci de regarder cette vidéo, voilà donc. Au niveau du débridage du son de votre iphone ipod touch ipad il va donc falloir se diriger sur l'icône réglages va rentrer à l'intérieur informations Bouton. et on va se diriger vers le bas juste après safari safari bouton on va trouver l'icône musique bouton musique ce qui nous intéresse ici Réglage. apple music en tête s'abonner à apple music bouton une fois qu'on est rentré dans musique tout en bas on va avoir un choix volume maximum désactivé on va donc avoir volume maximum désactivé ça veut dire qu'on a mis en place le débridage et actuellement l'iPhone diffuse de la musique hors des normes de l'Union Européenne on dépasse les décibels qui sont normalement donnés par l'Union Européenne lorsqu'on rentre dans ce choix, Volume max en tête. On tombe donc sur volume max. La petite réglette qui permet de gérer le son. Volume maximum 100% ajustable. On est donc à 100%. Le son est diffusé plus fort que la moyenne. Attention donc, une écoute prolongée avec un son plus fort que la moyenne, plus fort que ce que demande l'Union européenne au niveau des décibels nuit gravement à la santé et nuit à l'audition. Donc de temps en temps, on a envie d'écouter une musique un peu plus fort, on peut utiliser cette technique mais attention à ne pas en abuser. Ici par exemple, si je vais descendre 90%, 80%, 70%, 60%. Ma réglette, je reviens en arrière, volume maximum, activer bouton et là donc, on a activé le système de bridage qui évite justement d'écouter trop fort la musique. On re rentre à l'intérieur. Sélectionner Réglage. Volume max. En tête. Volume maximum. 60%. On va ajustable. remettre le système de débridage à 100%. 70%. 80%. 90%. 100%. Et maintenant, si on continue la navigation vers le bas. Limite du volume pour lieu. Désactivé. Limite donc du volume des décibels pour l'Union Européenne et désactivé. Limite le volume du casque au maximum recommandé par l'Union Européenne. Voilà, ici on a l'explicatif de ce que nous donne ce choix. On va l'activer. Limite du volume pour lieu. Désactiver. Activer. Et maintenant on va vérifier ce que nous donne droit l'Union Européenne au niveau des décibels. Volume maximum 68%. Estompé. Ajustable. On est donc à un volume à 68% estompé, on ne peut ni monter ni descendre ce volume, on va rester sur cette base et j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura montré comment débrider le son de votre iPhone, iPod, iPad et que surtout vous n'en abuserez pas. Je vous remercie donc d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas et surtout à vous abonner pour continuer à me suivre et à m'encourager sur YouTube. Plus de 200 vidéos, des tutos, des démos et des présentations de matériel qui d'ailleurs vont arriver cette semaine. Il va y avoir pas mal de déballages, pas mal de nouveaux produits à vous montrer. Moi je vous remercie donc d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis donc... A la prochaine Salut